Depuis 25 ans, presque journalièrement, je me rends dans le paysage et je fais une série de peintures qui mêlent à la fois une forme de, de réalité et une forme d'énergie. J'ai une foi terrible dans l'immatérialité. Je pense toujours, avec ces notions de physique, que tout n'est que photon, énergie, lumière, et que rien n'est vraiment... Euh, Solide, Tout est une, une histoire d'apparence. Et donc comment aller derrière les apparences Donc le résultat est autant lié à ce que je vois, ce que je perçois, que ce que je projette intérieurement.